Salut à tous, on se retrouve sur Battlefield 4 en compagnie de Marty pour un gameplay assez fun si et varié qui, je l'espère, vous plaira. Alors euh... bonne vidéo et à bientôt. Ciao ciao. Il te tue alors que tu dois pouvoir t'éjecter. Euh... Là par exemple, j'ai jamais été dans l'immeuble quand il s'écroule, mais je pense que tu meurs directement aussi non Parce que dans la, tu sais, dans les dans les bandes d'annonces, ils faisait genre tu glissais et après tu t'éjectais et tout. Ça, ça, ça a rien à voir ok d'accord T'es-vous, vas-y je vais essayer euh, je vais essayer de passer au tuto essaye de te mettre au spawn ch t'es sur moi vas-y je vais essayer de passer juste au tuto t'es prêt je vais passer aux deux trucs aux deux trucs là non. Oh. <rire> attends, je vais essayer de leur faire, mais plus je enfin, l'ai, j'étais mal parti, j'étais parti. Essayer de prendre l'autre avion. Ah, attends, je vais attendre qu'il pas C'est bon on les défonce là, j'ai l'impression. Ouais, 660 à 700, Ouais ça va. Bon, j'ai un de combat qui est réapparu, mais ça je m'en fous. Voilà, c'est bon, je l'ai. Tu pars regarder essayer de survivre, essaye de revenir vers eux pour qu'on fasse un petit truc stylé. Ok vas-y. Ouais. Attends, je vais essayer de prendre de, de, de la. De la... De partir là-bas. On va me voir au loin là. Ouais je te vois. Euh, tu veux, attends, je pilote, attends. Vas-y, vas-y, pilote si tu veux. Ouais, go. Ouais, il y a un char. Ça arrive, ça arrive. Ouais. Tu as vu le mec là ou pas ça Le mec où est il est juste à la droite là. Je vais m'écraser là. là ah non, pas non je Ah pas, non, pas, ouais. non, non, je suis toujours dans la jeep. Je vois rien, je pas un bon angle de vue avec euh, sa cheval. Oh, wow, wow. Oh, oh, ah, oh, oh, les ski. <rire> Attends, je descends là. <rire> mais là quoi, <rire> Elle <rire> est pas si bien. Elle euh, les gars. Bien, il y a le... Il y a le il fait, planque toi planque toi il y a le truc là C'est ça Ouais à l'aise Ça va Ça à l'aise, <laughs> Je okay. est morte. Ouais. C'est bon, c'est la type sacrée, pour la... donc on va la garder. <rire> c'est ok d'ailleurs oh non c'est pas bon en fait je parlais de la partie, de la partie mais en fait non. <rire> le mec il avait vraiment foutu par toutes ses putes de mine ouais vas-y je vais crever tu as mis des dégâts quand même ou pas comment elle a pris des dégâts ou pas parce que rien c'est bon il n'y a plus Attends, non elle est partie wow wow wow wow wow il n'y a plus rien et j'ai plus de missiles pour la, pour la piquer il est où la TCA il est là il là je peux rien faire mais Il est en train de me rusher. Tu il est en train de me rusher. Le mec il descend, le mec il va descendre. Il est descendu. Il va faire la DCA, je veux que je je crois que je pourrais la prendre. Pourquoi j'ai pas pris... euh. Un prendre sa DCA je prends sa DCA C'est bon j'ai eu j'ai eu le mec qui avait de la DCA J'ai eu l'hélico j'ai eu une la DC elle est coincée quoi abusée c'est bon c'est bon c'est bon j'ai réussi à reprendre la DCA en, en main ah oui tout ça va euh... alors attends je te dis je vais ouvrir le désert ici je vois un hélico C'est d'aller me planquer quand même parce que la DCA c'est pas super 3 je me Et tu... Ah, mais tu... Je suis à 2-1, 2-2. Ouais, c'est moi qui ai supposé. Tu vas eu, tu vas toucher. Mais tu t'es prise de qui mon gars <rire> <J 'ai... rire> la décèle en train de défoncer leur hélico. Ah putain, mais putain, il il a casser casser casser. Les coups, la Il est crevé en fait. la la... De la caisse, on un peu de mais il y a la, la DCA qui est juste à côté. Hein. Ah, mais je la vois là. Bah Il est descendu ce con. Ah, j'ai vu RPG de... de enfin, nous, le match, mais... Ouais, ouais. Je... Oh, oh, oh, oh ah, GG Merci parce que ouais, la distance là était pas mal quand même Il est à gauche pour ouais, les mecs que j'ai vu Non Il est par là ouais, euh ah, vraiment non, il faut qu'il en a fait je crois C'est bon je le vois, un sniper C'est bon je l'ai eu Oh il reste là Mort Ah non Il est là, il est là je le vois Ouf c'est dans le doute Là là là mais, Ouais okay. Bien joué putain merci monsieur. Là tu vas vraiment te vécu putain J'ai bien envie de retourner voir la case. Du...eler. Je pars surpé là okay. pour Bon, eher... Ce sera bien du même. Ouais, ah, ouais, ah oui Un bah, peu tard mais ça... Ouais. ça il y a un char chopé. Oh chauffée. non la rage elle a disparu. Oh, oh putain Genre ça la touche pas Oh Non Oh je l'ai eu je descendu, mais... ouais, est, ouais, Il est descendu le mec Ouais je sais il va s'accoucher <rire> de il qu'il aille à côté en fait, il, il va se passer. <rire> <rire> <rire> Euh, non non, je pense pas. Non, c'est le... le blindé léger. Oh wow, wow, wow, wow. oh quitte la zone. Il bon, bon. ça passe. Ça passe. Ça passe. GG. <rire> <Gégé. rire> OK, Désolé, là il un pont. Ça sur les toits tu me tu, tu, tu, tu dis c'est bon on va aller sur c là il y a, y a ah pas mal bas. de, de ah c'est bon là y a des là y a des mecs là au dessus là tu peux là si, si je descends je vais tourner il y a ouais. des mecs au dessus ouais. là voilà là regarde si tu regardes sur c, c c'est bon là ah mais si ou bon, putain oui là là là mais oui regarde là c'est là j'en ai eu un fais gaffe au passe, attends je vais repasser ça me tire dessus voilà là c'est bien tu dessus c'est bon là, il y en a un là bas là ça doit être l'enfer pour eux c'est pas Ouais on va se le faire. Je peux pas trop mais.. T'es épique ouais. C'était quoi ça Tu l'as eu ah, C'est bon je trouve que tu l'as eu. Il est derrière le truc. Voilà. Je l'ai eu normalement l'autre. Oui. Ouais. Check, ouais, bon. Alors il y'a quoi de beau là Là on les domine là, là c'est bientôt fini la partie. Oh où ça Là, je le vois. Dis je lui mets sa misère. Vas-y coaching. Consura, tu nous poursuivre, je. Et là. Allez viens là, viens là, viens là. Ouh Oh putain A la fin de la partie les par ah, bon bah 21-16 et toi 21-13 <rire> on était pas mal. Bon, je t'ai rattrapé sur la fin avec l'hélicoptère. Ouais, merci beaucoup, <rire> que Ça c'est